Aujourd'hui nous allons ajouter des et <'en> Non non. Oh, on est trop content parce que... Euh, attends. Attends, attends, attends, attends, Il y a des vu, c est, c est trop beau. attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, un par un, c'est ma cinquième. Ah, ah, ah. Les je trompe, mais attends. Troncent. Pardon, mes amis. <rire> ah mais ils sont bizarres, ils sont grands, ils sont ah, gros. Moi, ça, oh, ça pue la bouche <rire> Ça pue la bouche Allez, vas-y, on compte. Moi, oh, ça pue la bouche Allez. Bah, je compte déjà. Oh mais ça pue la bouche. Allez dépêche 4 euh, Non, non, non. Non, Mais 1 Le 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 caca 1 1 1 Oh, mais c'est toi, là Je que c'était un petits sapins ou un autre qui a fait caca. Alors Attends. attends. Je me suis recompté tu sais qui il compte Va bah, vite Il est beau, il est en relief. Oh, je le je vais le manger. Tu okay, sais quoi 3, Quoi trois. Ah non, ça pas Oh, mais tu tout recompté à cause hein. ah, là. Non, toi là Mais tu me Alors un... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Oh, il est nouveau Ah non 18, 19, 20, 21, 22. <cueillement> oh oh Je crois que <rire> 23, 24, 25, 26. Ah, oh, 27, 28, 29. <rire> allez, regarde des regards, des regards. 34, 35, 30, 36, 38, 30. 36, 37. 36. 36. Attends, il y a 38, 30, c'est parce que j'ai vu que ça j'en ai vu qui fait. <rire> Attends, mais voilà. Donc là, je <rire> goûte de nouveau. Attends, tu prends pas le nouveau. Fiat là, tu veux en goûter, Loubi Mais il n'y a oh, pas. Oh, nouveau une... Mais non, oui, si non. Oh, je l'ai gagné Oh non, nous oui. aussi, le mien. non en lui aussi, c'est lui. C'est vrai, c'est lui le renouveau. Non, c'est lui. Ah, mais non, non là Ah, mais je pensais qu'il était tout noir Mais là, ça, c'est dur, il y a Beurk, caca, non, c'est lui Non Ah, mais lui, il est trop bizarre Il est tout raptati Lui, il est bien formé Ah, on dirait un singe un Ah, singe on dirait a... quelqu'un qui... Ah, il est fini Non Moi, je prends tout ça hein? On en prend trois patati, ah, patata Je te Ok, je te jure le patati Non Je patati Je suis la fille, je le relief, et suis le... Je suis bien formé Oh oh. T'as la... Elle a failli me mettre sur ma tête ma soeur Non mais ah ça va là. Non mais là t'as... Non non, ça Non non non. Fais les triches. Donc là je goûte le téléphone. Pardon. J'ai une la vie sage Pardon les amis. <rire> la vie On ne veut pas. On veut pas Je goûte le pas de nouveau. Tu le nez, pas le nez, mais... Le chapeau Tiens Tu veux un diamant Ouais ouais une paillette. Mais c'est tu veux un goûter Elle a dit que trois. bonjour en japonais. Tu veux ta soja alors, alors tiens, et tu peux le prendre. bien prouve. Oh, mais vous m'avez déconcentré. Maintenant, j'ai peur de goût. Comment c'est fais T'inquiète. Chut Un peu trop spécif. Attendez, chut Le plus. Chut Chut Ok. okay. Voilà. Euh. Ah, c'est bon, là. Ça là ah si, il est méga pris Là, c'est en arrière Là Non <rire> Oh, il est mimi C'est un bourdon un frelon Ce chevelet, ta place, ta place mon bé... Non, mais <rire> non. Elle a mis de la vie. Oh, il est mimi Tu viens, mon bébé Allez, toi Mais non L'arrête, il est mignon il veut nous bonbonter oh, mais... une... ah, à bouffe et t'entends, non. Non, n'est pas non. Non, non, non, non. Non, c'est Mais... C'est Non, non, non, non. Non, non, non, non, non. j'ai perdu une non, Ah à ta place, là. non, non le blanc avait un goût pas très un peu bizarre voilà Et <sussionne> ah ah il est où il est où il est où le bonheur il est où il est où il où il est où le il est où il où il est où il est Non, il est il est où il là. Es où Vous avez vu, avec deux est là. il est où Bonjour, ça va <rire> Oui, est bon. yeah. Ok, pas. Bonjour. Il te Ah, il je, vous... je, je dis bonjour, ça va <rire> Oui Je dis oui. moi, ah, je dis, et vous Non, mais je suis chelou en fait. Je bien monstre je à moi-même <rire> Et où est le bonheur a un, a un, moi je suis en train de Et... Le bleu, il a un goût de chamomère Je suis Juste, un goût bizarre, enfin bizarre ah, là, là, mais... Une baisse en... Le bleu, il avait un goût oui. comme celui-là, le bleu. Et un peu... Hum. Ah, ma boisson. sur voilà. moi ah euh... ah Je ah Si ah ah ah ah ah ah Vous avez perdu ça ah de ah ah ah je ah ah ah ah ah la fraise oh. Coucou. Je la Le c'est moi qui ai trouvé en premier le breton C'est un C'est bon là, vous, vous faire. Me... Ah, mais tu es pas non plus... On va euh, mangé en, un... en premier, après le deuxième, après le premier. Il y a un bout de je là. Pas trop de Merci. <rire> <rire> bien. C'est bon chant -oiseau. il ya a pas prêt à taper le choix Je <rire> veux dire, j'ai oh, pas drôle ah. Bonjour, <rire> la fille, Bonjour a fait un de poche. Ça vous gêne. J'ai vu des aliens. On va un double. là Ah Rendez-vous. Ouais Regardez-vous. Oh. ouais ouais ouais ouais ouais ouais ouais pas de C'est le dad. un gros truc dans le dans garage. Ouais. Oh, c'est dur, j'y vais pas. Bien, bienvenue oh, dans le garage. Mmh, le bleu, est bon, ouais J'espère que ça vous a plu. Elle a crié, elle euh. a crié, je sais. Sauf moi, hier soir. Oui, je sais pourquoi. Dites-moi quel type de bonbon <coughs> vous voulez qu'on goûte pour la prochaine vidéo. À la les amis. bleus et abonnez-vous à notre prochaine. Mmh. Mmh. Mmh. Il on va avoir des caries. Ah oui, maintenant j'ai plus peur. comme on là. A... Allez, on va voir